Salut tout le monde, Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play avec notre cher Nicolas. Ouais. <rire> la let's play sur Minecraft. Alors, alors on va partager. Alors je prends la oh, tu peux tout prendre, t'inquiète, j'ai l'habitude de ce jeu. Tac, on va partager. Mais non, mais tu détruis la caisse et tu prends tout. Bon d'accord, si tu veux. Je prends tout, tu me rejoindras de toute façon. Exact. Alors voilà, il a rejoint et dès à présent vous verrez euh son écran à lui. Oh, il m'a fait peur Alors, on va aller prendre du bois, ça te dit Ouais, euh, euh, c'est le premier truc à faire de toute façon. J'espère que c'est le bon bois celui-là, c'est lequel tu vois Ça te dit Ouais, euh, euh, c'est le premier truc à faire de toute façon. J'espère que c'est le bon bois celui-là, c'est lequel celui-là Oh, tu peux prendre tous les bois. Hein. Ouais, mais après pour la maison ce sera pas joli. Oh Bon, au pièce, c'est pas grave, il y aura une maison de couleur foncée... Ouais, c'est du hein. chêne sombre celui-là. Voilà, il y aura du chêne sombre à la place du chêne clair. Toi tu Voilà. Alors là, ce sera la récolte de bois et. On va tout faire ça en accéléré. Alors là, ce sera la récolte de bois et. On va tout faire ça en accéléré. Hein. Alors oui, bien sûr, vous voyez que je galère un peu, hein. je suis débutante sur ce jeu, surtout euh, jouer à Minecraft sur un téléphone, c'est pas trop euh, mon délire. Je suis plutôt avec une manette dans les mains, mais bon, vu que je n'ai pas de manette, bah, on fait sans. Euh, viens, oh, il y a un bon endroit, il y a on va dire, une petite grotte aussi. Oh, une grotte, yes. On va s'établir pas loin, comme ça on aura la grotte pas très très loin. Ouais. Hop, je vais me mettre là sur ce petit carré. Je vais commencer... Oh, mais attends. Il y a quoi, là Eh, mais ben, on va peut-être être bien. Hein. Voilà, on va se mettre ici. Je vais, tout, je vais te faire... Euh, euh, je vais mettre les bois comme il faut. Oh, je vois que nous avons du fer juste à côté. Mais oui, on va être bien on va être bien calé là. Bon, j'ai pas pu des maisons euh, foncées comme ça, mais c'est pas grave. On aura des maisons foncées... Bon, moi les maisons je les fais à la va vite hein, parce que je sais pas trop les faire. Alors on sur la construction de la petite maison, mais vraiment toute petite. La petite maison dans la prairie. Enfin là dans Minecraft bien sûr. Hop, je mets la porte ici, voilà. C'est le temps que le téléphone redémarre. Ah non j'ai mal mis la porte. Coucou. Oh, bonjour, jeune homme. Je vais vous poser la porte. Vous pouvez rentrer. Ah, bah, t'es déjà rentré. Il téléportation avec toi, là Bon, merci, les bugs techniques. Bon, vous aurez quand même de temps en temps sa vision à lui, hein, quand il bug pas. Mais euh, sinon, voilà. Ce qui risque d'être rare. Euh... Tac je te pose tout dans le coffre voilà. Je vais aller chercher un peu de pierre euh, En attendant tu peux essayer de finir la maison Si tu veux faire le toit et tout Il y a tout ce qu'il faut dans T'as quitté Je vais juste aller euh, miner un petit peu Enfin juste prendre la pierre Comme ça on pourra se faire des Oh il y a, de... ah ouais, il y a le fer et tout en bas Plutôt pas mal hein. Alors pour récupérer le fer il te faut Une pioche en pierre Exact euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas du charbon mmh. Si, il y a du charbon, mais c'est parfait tout ça. Mmh. On va se mettre plutôt pas mal. Effectivement. Bon, d'après des petits problèmes techniques, euh, notre cher euh, camarade euh, a du mal avec, avec Minecraft. Malheureusement, euh, ma connexion n'est pas terrible, donc forcément... Euh... J'ai été dans l'obligation de laisser tomber. Ça fait que bah, vous aurez que ma vision à moi et euh, je serai solo pour euh, ce let's play là, ce début de let's play là. Mais on, la, le prochain, la, la prochaine vidéo, on espérera que ça soit, ça soit mieux en qualité. Exact. Alors voilà, si jamais tu as des conseils pendant que je joue, n'hésite bah, pas. Hein. Alors, moi ce que je te conseille effectivement, les premières choses à faire, c'est de fabriquer une maison. C'est très bien ce que tu as fait. Ensuite de récupérer le charbon et ensuite d'aller euh, chasser euh, les animaux afin d'avoir de la nourriture. Oui, mais il faut aussi euh, chercher du mouton. Effectivement, le mouton est important afin de récupérer la viande ainsi que la laine qui te permettra de fabriquer un petit lit. Voilà, malheureusement, et pour ça il te faut trois moutons au total. Ouais. Il faudrait que je les trouve avant la fin de la nuit. Bon, j'irai chercher ça plus tard, on va faire. Vite, on va essayer de trouver vite un... Mince, par où je pourrais aller on va aller par là. Je tombe dans mon propre. La nuit ne t'attaquera pas tant que c'est encore la journée. Ouais, ouais, mais là, la Sauf nuit, est tombe. Se défendre. La nuit, est tombe. On va déposer tout ça. Tac. Et on va attendre un petit peu que le... Je vais juste faire une épée en pierre. En, en pierre Ouais, je peux toujours faire une épée en pierre. Ça va pas être très, très utile. Enfin, si... Bon allez, je vais essayer de combattre, malgré que je suis nul. Aïe Petit conseil. Ah, J'aime pas tuer les squelettes sur téléphone. Quand es côté contre un squelette, toujours rester en mouvement. Ouais, bah, hein, sur téléphone, c'est un peu la galère. Mais hein. oui, bon. Un euh, creeper là-bas, non. Oh, mais en plus, on a un village pas loin de la maison. Ah, c'est cool, ça. Mais on va se mettre tellement bien... Oh, mais ce let's play là, il va être mais parfait. Ah, t'es tombé dans le trou. <rire> euh, par contre, je veux pas tomber, moi. Il y a des trous partout. Vous savez quoi On va attendre que la nuit passe. Et on se retrouvera juste après. Alors, on va aller chercher du mouton. Et après, on ira miner. Une fois nos chers petits moutons. Ah un mouton là c'est parfait, viens là petit. Viens voir maman. Oui, non, oui c'est bien, voilà, tu m'as écouté et maintenant tu meurs. Euh, un zombie qui crame, on va pas aller le voir. Oh on a un mouton marron. Ça vaudra pas la peine de le tuer je pense. Mais je vais quand même le tuer. Ça te ferait un lit marron. C'est marrant. Hein ah, ah, ah. Oh Salut le, le cheval, le cheval sale creeper. Va-t'en, je veux pas mourir. On oh, a tué mon cheval oui. non, Ah non, il a juste poussé. Il s'est juste pris un coup. Le creeper, je sais pas d'où il m'a vu, mais il est venu direct vers moi. Il a fait mmm, de la chair fraise. On va lui exposer sa tête. Oh les poulets tosses, comment ça va. Non, ça va, ça va, ça va, sur planète. Euh... Pente, il n'y a pas de mouton. Ça va m'embêter un petit peu. Ah, désolé, mout... petit plaie, mais t'es mort. Est-ce que tu penses que au village, il y aurait des moutons Il y a des possibilités. Regarde le petit village. Alors déjà, t'as du cochon. Oui, enfin, moi, je veux du mouton. Oui mais t'as du cochon, c'est déjà pas mal. Bah tu vois ton cochon là euh, euh, euh. Alors désolé s'il y a des petits bugs, c'est que la connexion n'est pas trop là. Euh, là je m'appelle Nicolas et je bug. Elle me cherche en plus. Moi euh, je vous dis hein, votre Jessie là. Euh... C'est quoi cool, ce truc Oh un coffre. Alors, si je me prends le mur. Arrête de sauter. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, ben, si tu as, si as faim, euh, je t'offre des pommes. Hein, euh. oh, t'as de l'or, t'as de l'argent. Et voilà, allez hop petit mouton. Dans les villages, il n'y a pas un truc où on peut trouver des choses là, quand on dit à chaque fois. Euh... Mm, quoi donc Je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, je peux pas t'aider. Est-ce qu'on prend des bibliothèques Regarde, j'en ai devant moi. Ah oui, carrément. Ça va faire une petite déco et tout. Ah, petit conseil, quand tu vas dans une grotte, comme tu peux le. Ah non, ça prend juste les livres, ça prend pas les trucs. Ah, mais c'est parce que peut-être que j'ai pas d'âge. Je peux pas les prendre alors. Peut-être à la main. Si je prends à la main. Non, ça prend que des. Que des livres. Bonjour. Ouais, ils ont du feu. Ils ont pas de plantation. C'est quoi ça? Ouais mais ça a changé. Ça a largement changé. De la canne à sucre. Ça peut peut-être nous aider la canne à sucre. Bon il n'y en a qu'un seul mais bon. Au moins... Ah oh, bah ça nous a en fait 7. Ils ont pas de plantation. C'est quoi ça Je découvre de ces choses. Bon, tapis. On va chercher du mouton. Bon, ben on va aller chercher ce qu'il faut en bas. On avait notre petit fer ici. J'espère qu'au prochain let's play, on pourra trouver du mout mout. Ouais. Bon, il n'y avait que 3 fers, hein. waouh. C'était énorme, dis donc. Le poulet vient pas sur mon chemin, tu vas mourir. Allez bon, va rentrer, poser tout ça et après on va faire la fin. Hein. Euh, le fer, on va le faire chauffer. Bon, on a 9 livres, mais on n'a pas les bibliothèques. Je sais pas pourquoi ça s'est pas pris. Euh, je l'ignore aussi. Alors, si vous savez, mais euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les commentaires, jeter. On a 10 cannes à sucre. On pourra les poser à un endroit et, et tout. Tac. On pose tout. On va les faire chauffer. Le petit fer. Et sur ce, ça sera. Mais pourquoi, les pommes, elles se sont jetées quand je les, les ai posées Fiche de moi celui-là. J'ai porté plainte. Ouais, j'ai porté plainte contre des contre des pommes. Euh, bon, bon, on a deux trucs de colorant vert. Et voilà, euh, sur ce, ça sera la fin de ce petit let's play. Euh, J'espère que ça vous aura quand même plu. Euh, bon, j'ai pas pu faire ce que je voulais y avoir les deux images de... de Nico et de moi vu qu'il a eu des problèmes. Pourtant, moi, ça marchait très bien, alors que je suis sur sa connexion, mais bon. Veuillez m'excuser, hein, effectivement, euh, la connexion n'est pas terrible en ce moment, mais ne vous en faites pas, et une prochaine fois, nous aurons une connexion tous les deux ensemble. Voilà, j'espère que ça t'aura quand même plu. Oui, bien évidemment. Et sur ce, ben, je vous laisse liker, commenter, et je vous dis euh, à la prochaine. Tchuss Salut à tous, je suis avec Nono, cher petit Nono. <rire> non, non, non, non. On me tape pas, jeune homme. Aïe. Va au coin, dépêche-toi. Merci. Vous voyez comment il m'écoute, ce jeune homme. Aïe, ce vilain jeune homme. Il faut l'apprendre les règles de l'art. Voilà, reste dans ton coin. Il fait des choses bizarres dans ce petit coin. Ne pas me taper, surtout. Merci, petit... Aïe Mais il va, avoir... il va avoir sa fessée, le petit. Hop, hop, hop, hop, aïe, je me suis pris la porte dans le nez. Telle est la question. Tu touches à rien, tu touches à rien.